Philippe, merci, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Euh, en fait, nous on s'est rencontrés grâce à la certification Bon Boss, donc j'aimerais savoir en une minute euh, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Bien, certainement. Euh, merci Jenny. Euh, premièrement, euh, moi je suis un jeune entrepreneur, euh, j'essaie de faire des choses un peu différemment. Euh, je me passionne beaucoup pour le marketing numérique, euh, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à fonder euh, Code Marketing euh, en 2017. Euh, J'enseigne aussi euh, le marketing numérique au MBA de l'Université de Sherbrooke. Et euh, ben c'est ça, je, je fais un peu de coaching aussi pour euh, les jeux du commerce, des choses comme ça. Euh, ensuite de ça, Code, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on accompagne euh, des entreprises dans leur marketing numérique dans le but de générer des meilleures performances. Euh, c'est donc euh, à travers de la publicité sur le web, la gestion des, des médias sociaux, la gestion de sites web, la planification au niveau du budget marketing qu'on va, euh, qu va venir travailler. Et euh, c'est pas mal de ça que je fais. Ces temps-ci, j'entends de plus en plus parler du marketing numérique. J'aimerais savoir c'est quoi la différence entre le marketing traditionnel et le marketing numérique? C'est une excellente question. Euh, en fait, je vous dirais que le marketing traditionnel, principalement, euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être interrompu et on va payer pour 100% des gens qui écoutent une émission de télévision, par exemple, alors que il y en a peut-être juste 20% qui nous intéressent ou 30% qui nous intéressent. Alors qu'au niveau de la publicité numérique, on va être en mesure de faire un ciblage pour s'adresser exclusivement aux gens qui nous intéressent et de finalement payer juste pour ça. Également, s'il arrive euh, des, petits, euh, des petits pépins en cours de route euh, et qu'on doit interrompre une campagne, ça se fait beaucoup mieux euh, au niveau des médias numériques qu'au niveau des, des médias de masse, des médias traditionnels. Euh, et ça, c'est sans compter la capacité de suivre le parcours de l'utilisateur. Une fois qu'il a interagi, tous les, les médias numériques sont bilatéraux. Donc, euh, on peut parler, mais on peut aussi écouter à partir des médias numériques. Donc, euh, c'est plus complexe que ça, mais je commencerai avec ça. J'aimerais savoir, Philippe, selon toi, c'est quoi du bon marketing? Euh, selon moi, du bon marketing, c'est avant tout un marketing qui est pertinent et rentable. Euh, ça, ça veut dire qu'on doit mettre le consommateur complètement au centre de l'attention quand on fait notre planification marketing, notre budget marketing. Penser à ses enjeux, ses, ses, ses moments à lui. Il va se déplacer où? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa journée? Comment il va se sentir quand il va rechercher notre produit ou notre service? Euh, et donc, le bon marketing va nécessairement être quelque chose qui va être en adéquation avec les attentes du consommateur, puis euh, ça veut dire de faire très attention à, euh, au type de contenu qu'on va utiliser, au message puis au moment où on va le faire, puis d'avoir un, un ciblage extrêmement précis euh, et de mesurer euh, les résultats qu'on va avoir en cours de route. À la lumière de ce que Philippe vient de dire, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite justement à commenter, à me dire, selon vous, c'est quoi la différence entre le marketing numérique et le traditionnel, et en plus, lequel préférez-vous entre les deux? Quand on est euh, certifié bon bas, c'est moins quand on est un gestionnaire, souvent, ce qu'on peut voir, c'est qu'on observe les autres entreprises, on sait dire qu'on s'inspire, et dans ton cas, Philippe, est-ce qu'il y a une entreprise qui t'a inspiré ou que se trouve la plus inspirante au monde? Absolument, euh, il y en a plusieurs des entreprises qui ont des modèles qui sont inspirants. Euh, il y a des leaders qui sont inspirants, je pense euh, nécessairement à Elon Musk ou à, à Bill Gates, même si c'est un petit peu cliché et un petit peu loin de nous. Euh, tu sais, je pense que c'est des gens qui ont pas peur de, de faire le statu quo Puis ça c'est très important. Je pense que des gens comme Ricardo Semler aussi sont des gens qui ont des mentalités super inspirantes. Euh, ensuite de ça, au niveau des entreprises, on dirait qu'au niveau des entreprises de services, il euh, y a Design Pickle qui est une entreprise new-yorkaise qui, qui, qui fait un travail vraiment intéressant puis qui, qui sont qu'on trouve vraiment inspirant. Il euh, y a aussi des précurseurs locaux, que ce soit des, des entreprises euh, comme Adviso que certains d'entre vous connaissent, qui, sont des, qui, ont, qui ont pavé le, le chemin pour des, des entreprises un peu comme la mienne. Euh, donc, euh, c'est un peu ces, ces entreprises-là qui sont euh, source d'inspiration, je vous dirais, mais c'est très multiple et très varié qu'on s'est rencontrés euh, lors de la certification, euh, de mémoire, ça m'avais dit que euh, tu as des super employés, ils sont exceptionnels. Et ma question est, selon toi, qu'est-ce qu'ils font de meilleur que toi? Ils font énormément de choses mieux que moi. Euh, premièrement, être euh, assidus dans ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que, euh, un bon boss, ça veut pas nécessairement dire que c'est pas quelqu'un qui a plein d'idées puis qui est tout le temps à gauche, et à droite. Un bon boss, c'est pas nécessairement un boss qui est toujours performant devant son ordinateur. Moi, je suis quelqu'un qui a un profil un peu analyste, un peu social, mais je suis pas assidu à la tâche. Et je crois que d'avoir des gens qui sont à l'aise dans un cadre qui est un peu plus routinier, ça fait en sorte qu'ils sont capables d'utiliser leur potentiel au maximum puis de donner un service à des clients pour lequel je serais aucunement capable de. De, de, finalement de, de les remplacer euh, parce qu'ils ont cette, euh, cette assiduité-là dans le travail. Je pense aussi qu'il y, qu y a un dynamisme et une, euh, une façon un peu positive de voir les choses pour lesquelles la plupart des membres de mon équipe viennent m'aider quand euh, je vis des moments plus difficiles. Ça, euh, ça a énormément de valeur pour moi. En ce moment, pendant qu'on se parle, c'est le contexte du confinement de la COVID-19. Comment gères-tu ton entreprise ces temps-ci? Je la gère différemment. Il euh, y a beaucoup plus de temps à passer à, à analyser ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, euh, le rôle de chaque personne, parce que euh, on n'est pas en mesure d'avoir le même, le même ressenti avec euh, les membres de notre équipe quand on est à distance, euh, quand on est en télétravail puis que chacun doit vaquer à ses occupations, certains avec des enfants qui euh, pas toujours aux mêmes heures de la journée non plus. Euh, ça amène vraiment une dynamique où euh, l'autonomie de chacun, l'autonomie de chaque membre de l'équipe est mise à rude épreuve et aussi la clarté euh, de ce qu'on a à faire. T'sais. Donc moi, je vous dirais, on, on, on vit une situation où en équipe, ensemble, on était très bon comme une équipe, sur, euh, comme une équipe de hockey sur la patinoire, où est-ce qu'on joue ensemble, mais finalement, se pratiquer au hockey tout seul sur sa porte de garage, c'est un peu différent comme... Euh, comme façon de faire donc on doit nécessairement s'adapter à ça. Je pense que c'est vraiment un, un enjeu donc beaucoup plus de temps dans la gestion de l'équipe que dans la gestion des clients, c'est ainsi je dirais. Pouvoir revenir dans le temps avant le 13 mars 2020, quel conseil te serais-tu donné? Euh, je me serais donné comme conseil de passer plus de temps sur la structure de l'entreprise, la structure des services, la définition euh, de tout ce que je peux avoir en tête, euh, la plupart des spécialistes et entrepreneurs étant des gens avec un imaginaire assez fertile, euh, des fois c'est forcé de constater que les gens ne sont pas dans notre tête avec nous en train de, de, de, de comprendre nécessairement nos idées, comment on les a en tête et euh, ça c'est autant vrai à l'interne qu'avec les clients et je pense que de mieux définir euh, des les rôles et les responsabilités à l'intérieur de l'équipe, ainsi que les attentes avec euh, les clients, c'est quelque chose. un conseil que je me serais donné euh, avec beaucoup de conviction et de vigueur si j'avais euh, eu à faire ça euh, il y a quelques mois. Ces derniers temps, qu'est-ce que ton équipe t'a appris avec la COVID-19 et le confinement? Je pense qu'il y a une grande, grande, grande différence entre aimer les gens, vouloir que les gens se développent, vouloir le mieux pour eux, et savoir bien communiquer les enjeux autour de ça. Donc, euh, moi, ce que mon équipe m'a appris depuis le début de cette crise-là, c'est que euh, indépendamment de nos intentions, de notre bonne volonté, puis de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, si notre communication est mal habile, mal planifiée, ou qu'elle est mal articulée, euh, ça se peut très bien que l'objectif, même s'il est noble, ne soit pas atteint. Et euh, c'est la même chose avec nos clients aussi. Euh, c'est la même chose. Donc, c'est l'importance de la communication, à quel point euh, c'est une compétence cruciale et euh, à quel point euh, c'est pas juste euh, un nouvel outil qui va tout d'un coup rétablir la situation. Ça prend des réflexions plus profondes là-dessus. Selon toi, Philippe, qu'est-ce qui s'en vient dans le marketing et qu'est-ce que tout entrepreneur devrait connaître pour justement bien se préparer au reste de l'année 2020? C'est une grosse question, ça. Euh, premièrement, ce qui s'en vient. Écoutez, les, les recherches vocales dans les assistants Google, c'est en extrêmement grosse croissance, sûrement encore plus avec un confinement où les gens sont à la maison avec Google Home à proximité. Euh, tout ce qui est contenu généré par les usagers, c'est également en croissance. On a aussi euh, tout ce qui est automatisation, intelligence artificielle, c'est des sujets très, en forte forte forte croissance, des tendances très, euh, très soutenues. Euh, et euh, bon, évidemment, on œuvre là-dedans. Euh, ensuite de ça, ce que tout bon entrepreneur devrait savoir euh, pour, la, pour la fin de l'année 2020, si vous avez une adresse physique, assurez-vous que cette adresse-là soit dans le maximum de répertoires d'entreprises locales que possible. On parle de Google My Business, mais on parle aussi de le panier bleu. On parle entre autres des pages jaunes, la version gratuite, etc. Le plus, le mieux. Est-ce que le marketing, c'est une dépense ou un investissement? C'est une dépense tant hein, aussi longtemps qu'on n'est pas capable de prouver que c'est un investissement ou qu'on a encore en tête que sans se faire voir, on va être capable d'avoir des clients. Donc ma réponse à moi, c'est que c'est un investissement parce qu'on ne peut plus juste se dire « je construis un bâtiment, je mets un commerce dedans, puis les gens vont venir d'eux-mêmes. » La compétition est trop forte en ligne et hors ligne sur la, la quasi-totalité des secteurs d'activité. Donc juste exister, c'est pas assez pour se faire voir puis être concurrentiel. Donc, à partir de là, le, le marketing devient nécessaire, devient et, euh, basé là-dessus. On doit absolument euh, s'assurer de le faire dans le, meilleur, euh, de, dans le meilleur ordre que possible et s'assurer de mesurer à chaque étape qu'est-ce qui génère quoi pour finalement arriver à mesurer le rendement et le transformer euh, de dépenses à investissement pour de le faire croître encore plus. J'ai l'impression que, euh, justement, la notion de mesurer la performance de son marketing, c'est quelque chose qui est euh, négligé ou oublié par, certains, euh, par certaines entreprises, là, que ce soit volontaire ou involontaire. Est-ce que tu as pu voir la même chose que moi? J'ai définitivement pu voir ça. Euh, je pense surtout que, euh, malheureusement, quand on, on, est, on ne maîtrise pas un sujet, euh, que ce soit le marketing numérique, la construction, l'électricité ou peu importe, on a tendance à se fier juste à ce que l'on voit et à oublier ce qu'il y a derrière. Et euh, malheureusement, ça peut faire en sorte qu'on va prioriser quelque chose qui peut être beau sans s'occuper de savoir qu'est-ce que ça va avoir fait versus quelque chose qui va être tout aussi beau, mais moins selon notre préférence personnelle et à générer des meilleurs résultats. Donc, euh, je trouve que ce qui arrive, c'est que les, la mesure des résultats, c'est quelque chose qui nécessite une certaine confiance dans des outils que malheureusement, euh, le commun des mortels ne, ne, ne, ne maîtrise pas et euh, cette confiance-là est parfois mise à rude épreuve là, quand, euh, quand l'information qui est partagée via ces outils-là n'est pas nécessairement celle qu'on veut entendre. Si tu pouvais changer une chose à l'univers du marketing euh, à la fin de la crise à la COVID-19, laquelle serait-elle? Euh, je pense que ce serait la création d'un ordre professionnel. Euh, Accréditer et financé ou organisé un peu comme euh, les ingénieurs ou euh, les infirmières ou d'autres types d'autres professionnels ou les CRHA nécessairement les, les, les consultants ressources humaines pour euh, pour assurer des, des standards de qualité et, euh, et avoir euh, une sécurité à la fois pour les clients puis un gage de ben, une sécurité puis un gage de qualité pour les clients ainsi que euh, des recours pour eux s'ils font affaire avec des gens qui se trouvent à être euh, peut-être un peu moins, euh, disons, euh, formés ou préparés ou euh, euh, un peu moins sérieux dans leur démarche. Là. Euh, et euh, donc voilà, c'est ce que je changerais. As-tu déjà eu un mentor? Si oui, est-ce qu'il y a eu un bon conseil qui a pu te donner? Oui, euh, j'ai eu plusieurs mentors et euh, un des meilleurs conseils qui m'a été donné, c'est euh, de savoir dire non pour respecter, finalement, le, le, se respecter soi-même, respecter le mandat, euh, définir des limites qui sont claires. Euh, donc, c'est le conseil le plus précieux qui m'a été donné. Je pense que c'est un conseil que je ne maîtrise pas encore euh, aujourd'hui, euh, pour lequel je travaille euh, régulièrement, puis euh, c'est ça. J'aimerais t'entendre sur une chose. Selon toi, quelle est la fake news qui existe dans l'univers du marketing? Il y en a une qui est particulièrement vraie, euh, comme fake news. C'est euh, l'importance d'être numéro un sur Google. C'est l'aberrance la, la plus totale euh, depuis euh, le cheval blanc de Canigula. Euh, ce qui arrive, c'est qu'être numéro un dans Google, c'est un ensemble d'éléments à prendre en considération. Ce n'est pas vraiment possible d'être numéro un partout là où, ça, où ça nous intéresse. C'est encore plus difficile pour quelqu'un de l'externe de vraiment connaître c'est quoi l'endroit, l'emplacement où on doit être numéro un dans Google, de faire la pondération entre lequel qui a le plus de recherches, lequel qui a le moins de recherches toutes sortes d'autres facteurs. Euh, et euh, surtout, euh, c'est basé sur euh, le, ça flatte l'ego euh, d'un d'un entrepreneur ou d'un client ou d'une entreprise de savoir qu'elle est numéro un, alors que la réalité, c'est que ça ne pas nécessairement des résultats. J'ai une question un peu plus, euh, je dirais, cruciale. Selon toi, quelle a été l'erreur que euh, tu as faite, toi ou ton équipe, là, durant la crise la COVID-19? C'est vraiment une question assez euh, exigeante. Je pense que celle-là, euh, elle, elle me prend un petit peu de cours, mais. Euh, je pense que c'est de définir des conditions de crise claires et précises, malgré le fait qu'il y a des circonstances super exigeantes, euh, reliées au confinement, etc. Et euh, je pense que ça pourrait être ça. Là. Et selon toi, justement, euh, Philippe, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire pour se sortir de la crise euh, grâce aux outils marketing? Donc, point de vue marketing, c'est sûr que euh, il y a différents outils et plateformes en ligne qui existent pour favoriser une meilleure présence, une meilleure communication avec votre clientèle cible, euh, de recevoir des rétroactions de leur part. Le commerce en ligne, c'est une opportunité vraiment importante. On voit que le, le, la, la recrudescence pour euh, l'achat local, ça fait longtemps qu y a des, que c'est mis de l'avant, mais là encore plus. Euh, donc, il y a de quoi, il y a quelque chose à miser là-dessus et d'entrer en communication avec votre clientèle cible et surtout celle qui est à proximité, euh, celle avec qui vous avez euh, des atomes crochus, euh, donc que ce soit par, la, par votre mission, euh, votre raison d'être ou euh, par votre proximité locale euh, d'utiliser ces plateformes-là. Que ce soit Google My Business, que ce soit le panier bleu, euh, que ce soit euh, d'avoir une petite boutique en ligne qui est, assez, qui est de base, mais au moins qui est là et qui existe pour vos clients. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant ou qui t'a rendu émotif en équipe, peut-être avant la COVID ou autre, mais dernièrement, est-ce qu'il y a eu un moment euh, euh, justement que quand tu penses à ton équipe, c'est un de tes souvenirs euh, assez, euh, assez, précieux? Bien, je pense que vous pouvez voir un peu dans, dans, dans mon sourire, c'est clair que j'en ai. Euh, euh, y, monter une équipe euh, puis avoir, euh, avoir une équipe puis s'en soucier, c'est s'attacher à, à eux, s'attacher à elles. C'est les aimer, euh, peut-être parfois un peu plus que ce qu'on devrait, dans le sens où euh, on, on s'attache. Je euh, pourrais le nommer, c'est quand, quand Marco a annoncé son départ qu'on a discuté ensemble de ses de, de, de nouvelles opportunités, sa nouvelle, sa, la poursuite de sa carrière, quand on a un peu fait un tour de table euh, sur euh, ce qui nous avait marqué chez, chez lui puis pourquoi on l'appréciait, euh, ben, ça a été un moment extrêmement émotif qu'on a vécu tous ensemble. Puis, euh, honnêtement, juste à, juste à y penser, j'ai presque, euh, presque euh, le, le, le, le moton qui, qui, qui revient parce que c'est des, des moments forts. Puis, on, on aime les gens qui, qui, qui pensent avec nous. On arrive à la fin de notre courte entrevue. Donc, je vous invite à laisser en commentaire, euh, soit vos questions, simplement vos appréciations. Et euh, nous allons vous répondre. Également, ce euh, ne sera pas la seule épisode, donc euh, la seule émission. Donc, je vous invite justement euh, à vous abonner à la chaîne et justement à nous écrire euh, s'il y a quoi que ce soit. Donc, on aime toujours vous lire et vous entendre. Donc, euh, merci Philippe de l'école code marketing et de t'avoir traité au jeu et euh, justement euh, d'avoir été notre premier invité à notre émission. Donc, merci à tous. Passez une belle journée.